Bonsoir, dans deux jours commence le mini-cours sur plus de confiance en soi avec le féminin sacré. Et je voudrais, si tu n'es pas déjà inscrit, que tu réfléchisses à ce que la confiance en soi et le manque surtout de confiance en soi a comme impact dans ta vie. En fait, j'ai fait un sondage dans le groupe et dans le groupe, je voudrais te donner la liste de toutes les choses qui changent dans une vie, d'une femme, bien sûr aussi des hommes, quand il y a un grand manque de confiance en soi. Beaucoup ont dit que c'était la peur d'être jugé, la peur de l'échec, dire ce qu'on pense, être authentique. Ça empêche de s'engager, ça empêche de prendre des décisions. Ça empêche de demander de l'aide quand on en a besoin et on reste dans son coin enfermé. Mon chat ici, non, viens toi, je te jure. Ça empêche de demander des, des euh, promotions qu'on aurait bien méritées mais on n'ose même pas en parler. On a peur de l'échec, ça empêche de flirter. Il y a un commentaire ici qui m'a aussi beaucoup touchée qu Quelqu'un qui a dit, ça m'empêche de profiter et de savourer ma vie. Il y a encore beaucoup de choses que le manque de confiance en soi empêche de faire et d'avoir. <rire> tu veux parler avec moi C'est le manque d'affection, toi. Toi, tu n'as pas de problème de comment. <rire> bon, ok. <rire> le, le chat, les cookies, hein. <rire> Bon, bah alors tu peux t'asseoir là. Viens là. Ah, mon chat ok je continue <rire> bon elle me, elle me sort complètement de mon concept <rire> bon ok c'est comme ça les chats ils ne semblent pas avoir de problème avec la confiance en eux dis je sais plus j'ai perdu mon fil donc attends je réfléchis parce qu'elle m'a vraiment fait perdre mon fil celle là ah, en plus elle n'est pas tranquille bon par terre. Je te jure. Ok, bon ben, attends, je réfléchis. Oui, c'est un sujet qui est, qui est grave en même temps, mais euh, moi, les choses graves, je crois que c'est avec beaucoup d'humour et beaucoup de légèreté, et les mouvements et euh, cette connexion au féminin sacré, c'est avec ça que ce travail devient un plaisir et aussi dans un groupe de sororité comme nous avons dans le groupe Facebook qui est réservé à ce cours. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me regarde, mais je ne vois pas le nom, il faut mettre un petit commentaire. Et donc moi ce que j'aimerais, c'est j'aimerais t'aider à travailler sur la confiance en toi mais avec une légèreté, avec un support, pas seulement avec moi mais avec cette sororité que nous avons déjà dans le groupe. Le groupe est en train de grandir, grandir ces cinq jours. Et je t'invite à profiter de ces cinq jours. Tu vas avoir de ma part, chaque jour, un petit devoir, quelque chose, un PDF, une petite vidéo. Euh, et tu vas pouvoir partager tes succès, tes petits pas euh, dans le groupe. Et je peux te garantir que ce sera léger et qu'en plus, à la fin de ces cinq jours, tu vas avoir un résultat tout à fait concret et tangible. Et en principe, dans le groupe, tu vas trouver des femmes qui sont comme toi, à la recherche de plus de confiance en toi. Coucou Rose <rire> Plus de confiance en toi. Et qui, euh, avec qui tu vas pouvoir non seulement sentir cette et crier, co créer, co-créer cette sororité, mais certainement trouver des âmes sœurs, une amie. Et ça, c'est un, un plus. Après ce cours, en clôture de ce cours, il y a une masterclass sur les cinq piliers de la confiance en soi avec la connexion au féminin sacré. Et je voudrais ce soir, sans prendre trop de temps, expliquer pourquoi moi je combine ça avec le féminin sacré. Je pense aussi, je n'ai pas encore vu ça, peut-être que je n'ai pas assez cherché, mais en tous les cas, je n'ai pas encore vu les gens qui combinent les deux choses. Le féminin sacré pour moi, c'est un feeling, c'est un sentiment, c'est quelque chose à l'intérieur, comme une lumière, comme une énergie, comme euh, oui, une, une, une, une voix une vérité, ta vérité, une authenticité euh, qui, qui, est qui est propre à chaque personne. Et pour moi, le féminin sacré est la même chose, si tu veux, comme le masculin sacré, mais comme cette vérité, comme cette énergie qui est à l'intérieur de notre corps de femme, et que moi, je combine, ou ça se combine avec un travail physique, un travail sur, sur notre corps, sur cette vérité euh, que notre corps elle, nous raconte tous les jours, pour moi ça, le féminin sacré. Donc, contrairement à ce que tu vois comme méditation, la méditation, tu vas à l'intérieur, tu te concentres, etc. Et il y a différentes sortes. Pour moi, elle se fait presque en dehors euh, du corps, ou à l'intérieur, point barre. Le féminin sacré implique le corps. Ça, c'est mon explication. ok Et donc, quand tu impliques le corps dans ce travail sur la confiance en soi, quand tu impliques cette énergie à l'intérieur, tu as la meilleure alliée qui soit. Tu as deux alliés. Tu as cette lumière, cette énergie à l'intérieur qui n'est qui que amour, en fin de compte. Vraiment. La vie, l'amour, je ne sais pas comment tu vas l'appeler. Et puis tu as ton corps qui ne sait pas mentir et qui a l'histoire retenu l'histoire de toute ta vie et tu vas pouvoir défaire les nœuds, et tu vas pouvoir travailler d'une manière tout à fait authentique et rapide. Le mental, lui, il rattrape la bonne place dans tout ça. Le mental, c'est cette machine, elle est faite pour penser, elle est faite pour tourner, et c'est bien comme ça. Mais le mental doit être notre outil et pas nous, l'esclave de cette machine. Et dans notre vie à l'heure actuelle, le problème c'est que ce n'est pas au bon endroit. Tu vois, le cœur devrait être ici en haut et, et le mental ici, ici en bas. Ou bien alors, c'est tout à fait au bon endroit puisque c'est au centre. Oui, c'est une discussion. Mais tu vois ce que je veux dire. Le mental qui, lui, dans cette histoire de, de, de, de, de manque de confiance en toi, il est toujours le premier à te rabaisser. Quand ce ne sont pas les autres, c'est ce mental. Et je pense que cette voie intérieure est encore plus, encore pire que la voix de l'extérieur. Parce que c'est là à l'extérieur, tu pourrais encore t'en aller. Mais tu te tu promènes tout le temps avec ça ici en haut qui va te faire un procès et qui va te dire toutes les méchantes choses. Et donc, il est super important, à mon avis, de combiner les deux. De, de, de combiner les deux de l'intérieur. Parce que quand tu as cette force de l'intérieur, si à l'extérieur, on veut commencer à te rabaisser. Mais si tu as cette confiance qui est là et que tu t'es construite. Et attention, il faut du courage. Ça ne va pas si je suis là et je me tourne les pouces. Ça ne va pas si je m'assieds et j'attends que ça me tombe dessus. C'est un travail de se construire cette confiance en soi. Mais quand tu prends la bonne alliée, il est plus facile. Et donc c'est ça que je vais enseigner pendant ces cinq jours. Et je suis tout à fait passionnée par le sujet parce que je pense que c'est tellement plus facile. Et le corps, tu sais, le corps, lui, il a envie de s'amuser. Il a envie de cette joie. Il est fait pour ça. Il n'est absolument pas fait pour euh, souffrir. Dès qu'il souffre, il, il veut que tu, tu, tu, tu bouges. Il, il veut que tu bouges. Et il te parle à longueur de journée. Fais quelque chose. Et donc, ces deux alliés-là, ils sont juste extra pour pouvoir travailler d'une manière légère et joyeuse, sans se prendre la tête sur la confiance en soi. Et en plus de ça, nous avons cette sororité un espace protégé où les femmes bienveillantes se aident Et ça aussi, tu ne trouves pas partout. Donc, profite de ces cinq jours, de cette offre que je te fais. C'est gratuit. Profite de ces cinq jours pour prendre tout ce que tu peux prendre. Inscris-toi maintenant, présente-toi déjà dans le groupe et profite. C'est tout ce que je peux dire. Je crois que c'est méga important de travailler sur la confiance en soi. Et quel meilleur euh, allié peux-tu avoir que le féminin sacré Voilà, <rire> je l'ai dit. Et euh, je me réjouis. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster ici dans le commentaire. Et si tu es intéressé, tout de suite après, je vais mettre le lien où tu peux t'inscrire et nous rejoindre pour commencer tout de suite mercredi. Je te souhaite une très belle soirée, matinée, selon à quel moment tu entends cette euh, vidéo ici. Et me réjouis de t'avoir dans le groupe et dans le cours. Ciao, ciao Bonne soirée